le chouchou de la maîtresse et le premier de la classe. Alors, la maîtresse nous a expliqué que les monsieur de la rachule viendraient nous poser des questions qui faisaient ça dans toutes les écoles de la ville. Aujourd'hui, c'était notre jour. Et je compte sur vous pour être sage et pour parler de façon intelligente, a dit la maîtresse. Toujours un peu méfiant, Eloi prit place à côté d'elle. Je m'appelle Sally Sophie commença ça, la jeune femme Je sais, c'est un mot ridicule. Tu ne peux pas savoir comme j'en ai bavé. À l'école, on m'appelait Salsifi et je passais mon temps à bâcher ces idiots. Évidemment, ce n'est pas le top pour se faire des potes. Mais nous, les sorcières, on s'en fiche. Parce que les copains, on peut s'en fabriquer. Il n'y a rien de mieux qu'un crapaud pustuleux ou un rat hilarant pour passer de gros moments. Hmm. Et moi, simaginez jouer au football avec une boule de crapaud. Lundi. c'est ça, c'est ça, allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau, c'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin, à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine falter l'une et à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule Enfin, quand elle se pose entre mes pattes, elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je vais donner un petit coup de patte. Est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. D'autres fois, c'est parce que j'ai tas de choses très importantes à faire. Par exemple, voilà ce que j'ai fait ce matin, jour de la rentrée. Je me suis réveillée, j'ai écouté de la musique, j'ai joué de la guitare j'ai sorti de mon lit en roulé doucement. J'ai cherché mes chaussettes, j'ai joué encore de la guitare, j'ai pris conscience que je n'avais pas fait à mes lectures de la course obligatoire. Panique! J'ai trouvé une bonne excuse pour n'avoir pas fait mes devoirs. Ouf. J'ai embêté ma soeur Delia, ce qui, je le reconnais, a occupé un gros bout de ce début de matinée. Mais je ne regrette pas. J'ai caché ses lunettes et j'ai pris une BD pour lire aux toilettes. Pendant qu'elle attendait devant. Comment on crie Tom, tu vas être en retard à l'école